C'est lui qui garde du filet de l'oiselle, de la peste et de ses ravages. Il découvrira de ce plume un refuge sur ses ailes. Elle est L'Éternel combattra pour moi L'Éternel combattra pour toi et Shaman. Dans mon silence j'entends ta voix me dire dans ce monde, ne me verra plus. Mais tu me dis que moi je te verrai. Tu marcheras, tu marcheras avec moi. Et tu ajoutes que tu t'incarneras en moi. C'est ta promesse et Le soleil, soleil, soleil, soleil Dieu ne verse sa bonté sur l'humanité Sa fidélité durera toujours Pendant de nuits et de siècles Set sous Devant le chef de l'université, devant tous mes soucis, devant tous les démons, je crois en lui, je crois en lui. Je crois en lui. lui je crois